Rebonjour, c'est de nouveau Madi pour le second tirage que je vous ai promis et on va évoquer le sujet ô combien délicat du passeport euh, numérique, alors du passeport numérique européen, donc on va dire le passeport numérique. C'est un sujet très délicat parce que c'est la porte ouverte justement à un contrôle de la population. Je ne vous apprends rien puisque si vous vous tenez un petit peu au courant, vous savez que le passeport euh, numérique, et eh bien c'est un petit peu, euh, un peu comme le film euh, que j'aime bien, hein, que je vous recommande, quitte il arrivé à lundi Donc What happened to Monday Quitte il arrivé à lundi Donc ou bien les sept sœurs et dans laquelle, eh bien, on voit une société de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a une puce qui est implantée sous la peau, et vous en avez besoin pour accéder à n'importe quel endroit. Et dès que vous arrivez dans un endroit, mettons votre bureau pour travailler, hop, vous montrez votre poignet, et là, il y a quelqu'un qui vérifie, et a toutes vos données qui apparaissent sur un écran, c'est-à-dire euh, qui vous êtes, ce que vous faites, quel âge vous avez, votre situation familiale, financière, économique, etc. etc. Évidemment, votre situation vaccinale, évidemment. Et euh, donc, euh, il faut être en règle pour accéder aux endroits dans lesquels vous voulez aller. Si vous mettez ça en relation avec les injections, vous comprenez qu'on est un peu dans la « Voilà, si ça arrive. Bien, donc c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, on va regarder si ça va se faire, si vous êtes d'accord. Alors, le passeport numérique va-t-il être mis en place Alors, vous savez qu'ils sont déjà en train de tester à Bologne, en Italie. Hein. Alors, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Voilà. C'est le crédit à la chinoise. Hein. Bref. Mais on va regarder si ça va arriver. Alors, j'ai le soleil. Alors, j'espère que ce n'est pas la réponse, parce que là, on serait mal. Donc, est-ce que le passeport numérique va être mis en place alors, je ne sais pas s'il faut distinguer la France de l'Allemagne. On va faire en France, déjà. Hein. Ok. Est-ce que ça va être mis en place Puis après, je regarderai avec mon Dixit. Hein. Donc, on a le 3 de bâton et le 7 de bâton. Bon, il y a des histoires d'opposition, quand même. Mais le 3 de bâton, ça veut dire que les choses ont bien progressé. Ouais. Donc, les choses progressent, mais il y a encore une opposition. Bon, c'est vrai. Hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas pour. Donc, c'est un peu la situation. Alors, est-ce que ça va être mis en place On va poser la question. Donc, sur la France. Hein. Est-ce que le passeport européen numérique va être mis en place sur la France On a le monde. Ouais, bon, bah ça, euh, c'est pas bon, parce que ça peut être l'Europe. Hein. Donc, oui. On a la, la prêtresse, alors la papesse. Ok. Donc là, un petit peu l'association. Ça, c'est encore l'Europe. Donc ça, c'est un peu les secrets, j'allais dire. Les choses qui sont cachées. Ah. Et le 2 de denier, c'est la nécessité d'équilibrer un budget. Ah. C'est pas un mauvais jeu. hein. C'est... C'est vraiment, vraiment là. Ça nous pend au nez, j'ai envie de dire. Ça nous pend au nez. Mais vraiment. Parce que le monde, normalement, c'est la victoire. Hein. Et puis c'est l'Europe. Et, et évidemment éventuellement mondial. Donc, c'est bien un projet, euh, pas que pour la France, pas que pour euh, l'Europe, mais euh, mondial. Hein, vous avez la, la planète Terre et vous avez la flèche de la victoire. La prêtresse, c'est qu'il y a quand même des choses encore qui sont cachées. Alors, soit on ne les cache, soit au contraire, parce que c'est quand aussi en contre, il y a des choses qui pourraient s'opposer au projet, mais qui sont encore cachées. Et là, on a bien, pareil, hein, les associations, il y a des gens qui sont vraiment euh, pour qui travaillent ensemble. Et alors, le 2 de denier, c'est une carte financière. Donc, ça, ça nous mettrait bien également sous contrôle financier, parce que ça, c'est la nécessité d'équilibrer un peu les finances. Ouais, bof, bof. Écoutez, les amis, euh, ouille, ouille, ouille, ouille j'ai envie de dire. Hein. Ça nous pend au nez. Alors, est-ce qu'ils vont quand même réussir à le faire Parce que sinon, il faut changer de planète. Hein. Je vous le dis, hein. Ou en tout cas, elle est très loin. Hein. Ah, là, on a le 6 de bâton. Ah là là là là. Et là, ah, on a la lune. Ah, c'est quand même un peu incertain, cette histoire. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est un peu bizarre parce que là, j'ai une... normalement, j'ai une bonne nouvelle. Mais là, j'ai quelque chose qui est quand même incertain ou illusoire. Donc, c'est comme si les choses, effectivement, étaient en route. Qui passerait euh, par euh, des choses financières. Effectivement, hein, vous connaissez le principe du crédit social. Hein, c'est bien en relation avec l'argent. Mais il y a quand même des choses euh, très instables. N'oubliez hein, pas que là, j'ai posé la question si ça allait se faire. Hein. Donc, c'est pas sûr quand même. Hein. C'est parti pour, mais il y a un mais. Alors, il ah, y a quand même le chariot. Donc, ça, c'est un grand, grand changement. Il y a une reine d'épée, c'est amusant, il y a une femme qui intervient dans cette histoire quand même. Alors c'est marrant parce que cette reine d'épée-là, c'est une femme combattante, mais c'est aussi une femme qui se bat pour les grandes causes. Donc c'est pas une femme qui est mauvaise. Ça. Alors c'est curieux, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'on va avoir alors, une femme, ou en tout cas ou des femmes, qui vont intervenir positivement. Donc ils vont nous éviter le pire, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on va y échapper Est-ce qu'on va échapper à, à cet esclavage On va poser la question comme ça. Il y a une bonne nouvelle quand même. Bon, bon, mon jeu, il est, euh, il est quand même assez positif. On va, on va faire un petit coup de d'exit pour voir. Je dirais qu'on est très mal parti, que tout est en train de se mettre en place pour nous mettre sous cloche avec ces histoires de crédit que vous connaissez. Que vraiment, il y a des gens qui œuvrent contre nous, qui s'allient contre nous, qui veulent vraiment mettre les choses en route, qui font progresser les choses au niveau européen, au niveau mondial. Mais qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va être un peu du domaine de l'illusion, ou en tout cas très instable. Et ce qui va changer la donne, c'est qu'il va y avoir une personne. Alors, normalement, c'est peut-être une femme, mais cette femme-là, elle est positive, c'est pas Ursula, hein. Et elle devrait, justement, avec le chariot, eh bien, euh, arriver dans la bataille, j'ai envie de dire, faire bouger les choses. Et elle serait plutôt de notre côté. Vous voyez, il y a quand même la lumière. Hein, c'est une bonne carte. Cette femme-là, c'est pas une femme négative. Encore une fois, c'est une femme qui se bat pour les grandes causes. Donc, la nôtre. Donc, j'ai envie de dire qu'on devrait y échapper, mais de justesse. On va regarder avec le Dixit. Hein. Mais on est mal parti, hein, on est d'accord, hein. Vous savez que c'est en route, tout ça. Bon, alors, on va regarder. Le fameux euh, passeport euh, européen, euh, voilà. Est-ce que est-ce qu'il va se mettre en place Est-ce que le passeport européen numérique, donc le crédit, euh, voilà, chinois, crédit social, est-ce qu'il va se mettre en place Alors, on a ici la souffrance des peuples. Je vous montre les cartes. Mais on a aussi quelqu'un qui intervient euh, au niveau des finances. Alors, bah, ça peut être... Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est simplement les histoires d'argent Vous voyez, il y a quelqu'un qui a de l'or dans les mains, là. Souffrance des peuples et il y a les histoires d'argent. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Ouais. Et là... Ah oh là là vous les connaissez ceux-là, ils sont toujours là, hein. ils sont toujours à la manœuvre. Alors, reptiliens, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Pour ceux d'entre vous qui n'y croient pas, ce que je respecte complètement, hein, disons que ce sont des gens qui sont très mauvais, qui n'ont aucune empathie, donc l'aspect reptilien du cerveau, si vous voulez, euh, et donc qui veulent nous détruire. Bon, vous voyez, juste après, ici, il y a la souffrance des peuples, hein. vous voyez, c'est une femme. C'est les émotions, euh, les sentiments et... La, la porte est ouverte. Ici, la cage est ouverte à, au niveau du cœur. Et vous voyez que la femme, elle embrasse l'oiseau qui symbolise la tristesse au niveau du cœur. Donc, c'est la souffrance. C'est la souffrance. La souffrance des peuples, la souffrance euh, de la vie. Hein. C'est une très belle carte. Et en même temps, elle est, elle est très dure, cette carte-là, si vous voulez. Alors là, on a effectivement quelqu'un en, en relation avec l'argent. Alors, la carte en dessous pas si vous la voyez bien, c'est les empreintes, donc des choses inconnues. Ouais. Bon, il y a bien un changement de situation. Alors, l'or, hein, je ne crois pas que ce soit une personne, je crois que c'est plutôt les questions vraiment financières qui entraîneraient la souffrance des peuples. Bon, ben, on est dans le thème. Hein. Alors, on va y aller. J'ai deux autres tas, parce que je vais pousser ça. J'ai deux autres tas, deux autres tas euh, sur le, la table je pense que éventuellement, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va être mis, euh, voilà, euh, en esclavage, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, avec ce fameux passeport. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est le but de tout ça. Hein, c'est le but de la guerre. C'est le but de l'injection. Enfin bref. C'est nous mettre sous esclavage pour mieux nous éliminer ensuite. Hein, euh, bon, euh, voilà. On connaît leur plan, on connaît vraiment leur plan. Hein. Alors, il y a des histoires de, de, de patras d'accord, un changement, la guerre, tiens, la guerre, mais avec la colombe au milieu. <rire> ah, je rigole, mais en fait, c'est pas drôle, là. Hein. c'est la menace, euh, la menace, euh, alors, des missiles nucléaires, éventuellement, c'est pas trop, c'est la guerre. Là, c'est les personnes, ah là là, alors là, c'est les personnes qui sont un peu euh, hypnotisées. Hein, de, vous voyez, en fait, la personne, elle a un écran de télé à la place de la tête et elle regarde le poisson euh, le poisson dans le bocal. Enfin, bref. Donc ça, c'est les gens un peu qui sont complètement euh, dans le système, qui sont incapables de réfléchir. Et là, vous avez le vampire. Bon, ça, c'est ceux qui veulent nous détruire. Alors, je suis en train de réfléchir. Ouais, il est pas mal sorti, le jeu. Hein. Vous voyez, si on les prend deux à deux, on a ici... Je sais pas, vous voyez bien. On a ici les vampires, là, qui veulent éventuellement... Nous mettre sous euh, dominante numérique, hein, avec les histoires de papier, donc passe, paperasse, papier. Le passe européen, le passe numérique, ici. Ici, on a les personnes hypnotisées qui s'attendent toujours à ce que les choses vont s'améliorer. On, on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce que vous avez au milieu La guerre, les deux camps, l'épée et la colombe. Donc l'espoir de paix quand même, mais avec la nette menace que ça dégénère. Ce que je vous avais sorti, hein bien. Alors, ça ne répond pas à la question, donc on, mais on est dans le contexte. Hein, c'est bien. Le jeu m'a sorti quand même le fait que... que, que voilà, que la, la, la question était bien traitée. Et c'est vrai qu'il y a la menace de la guerre. Je dis, tout ça est voulu. Hein, pour moi, ils, ont, ils sont au contrôle. Hein, ils sont au contrôle. En tout cas, pour l'instant, ils gagnent. Pour l'instant, ils gagnent. Il y a bien la guerre que je sache. Hein, et il y a bien le pass européen qui est euh, qui est déjà dans les textes de loi. Enfin bref. Vous savez tout ça. Alors, faudra pas se faire hameçonner. Attendez, j'ai poussé un peu le, le truc. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il faudra pas se faire euh, faudra pas se faire prendre. Mais c'est vraiment un danger. Hein. Ici, alors il y a, y a la population jeune ici qui intervient, donc les ados, euh, plutôt les ados ou alors les jeunes adultes. Là, on a quand même un souhait. Ouais, aïe, aïe, aïe, aïe. Pourquoi je dis aïe, aïe, aïe Parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a qui a une télécommande en main. Et juste au-dessus, j'ai la fusée. Donc de là à penser que c'est quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton, vous voyez, il y a un vrai danger. Hein il y a un vrai danger. Bon, mais il y a ici aussi le souhait que la paix revienne. Intéressant ces cartes-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Une espèce de cadeau. Ah ouais, mais ça peut être aussi le crédit. Hein. Et là, on a le temps. Alors, ça, c'est peut-être pas mal pour nous. Parce que ça veut dire aussi qu'eux, ils sont pressés. Ils sont pressés. Le temps joue contre eux. Hein, par rapport à ce passe, il se dépêche, il se dépêche, il faut le mettre en place vite, vite. Ouais. Alors, comment euh, aller plus loin dans le jeu Je suis en train de réfléchir. Donc, en fait, nous, on est ici. On risque de se faire justement, vous voyez, avec le hameçon. On risque de se faire prendre par le biais du passe. Et de l'autre côté, eux, ils sont pressés. Et entre les deux, on a la jeunesse qui quelque part est aussi euh, importante et on a la jeunesse et les gens qui sont hypnotisés donc une population qui est assez finalement malléable j'ai envie de dire et là on a l'histoire de guerre bien alors ça n'a pas encore répondu à la question mais on y arrive on y va tout doucement c'est pas un thème facile hein, que je vous fais aujourd'hui alors est-ce que on va réussir à s'en sortir donc on va mettre deux cartes éventuellement qu'on va échapper à tout ça, sachant que la solution, elle est là, là, et qu'entre les deux, on a une population hypnotisée, une population malléable, qui a envie, euh, finalement, de retrouver une certaine vie agréable. Et ici, on a les histoires de guerre, qui interviennent dans l'histoire. On a une situation, je vous dis, pas. Hein, on pourrait faire un film, ou une série. Alors, est-ce qu'eux, ils vont arriver à leur fin pardon sachant qu'ils sont pris par le temps. Pourquoi Tout simplement bah parce que plus le temps passe, plus les effets secondaires remontent, donc moins ils peuvent vendre leurs trucs, leur poison, et plus les gens quand même sont en train de protester. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se dépêchent. Ils ont un problème de timing, moi je dirais. Hein. Ça paraît logique, hein, ce que je vous raconte. Hein. Alors, on va regarder euh, au milieu, justement, euh, par rapport au, <rire> au bouton, là. En plus, moi, ouais, je, je peux vous dire que j'ai un peu la trouille, parce que c'est Joe qui est aux commandes aux états unis euh, Il est gâteux. Euh, sachant que ce type-là, euh, qui raisonne résonne pas vraiment euh, correctement au niveau mental, euh, peut appuyer sur le bouton, euh, je peux vous dire qu'on on, on, on peut être dans nos petits souliers. Hein. Alors, c'est clair qu'il n'est pas en état euh, de raisonner hein. Enfin, bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a On a un magicien. Bon, ça, c'est pas mal. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va intervenir. Et là, on a des histoires de finances. Alors, ça, c'est un peu curieux. On a des histoires de finances. Ouais. D'accord. Donc, les histoires d'argent qui interviennent. OK. Ça me dit pas si on va arriver à s'en sortir ou pas. On ira regarder là Là, j'ai pas la réponse. Bon. Ici, ouais, on a bien la nécessité euh, de, de fuir le danger. D'accord, on est d'accord. Ouais, alors attention, communication euh, par rapport au bouton rouge. Hein. Vous l'avez ici, hein. il y a vraiment un danger. Hein. Bon. Alors, ici, on a ah, bah, qui oui, je vous dis, hein, le jeu il est fantastique. Euh, <rire> franchement, qui sait qu'on a toujours les mêmes. Et là, on a une espèce de monstre. Bon, ces cartes-là vont vraiment ensemble. Alors, pareil, j'ai pas la réponse. Mais sachez quand même qu'on a des ennemis qui sont puissants. Vous ah, voyez l'espèce le, de monstre ici. Euh, ça, c'est quoi Des griffes. Ouais, avec les pauvres petits... Euh, je sais pas ce que c'est, personnages ici qui sont pris dans les griffes ouais ouais, ouais, c'est pas évident bon alors je me reconcentre d'accord j'ai pas j'ai toujours pas la réponse pour l'instant je vous dis c'est pas une question facile hein c'est pas une question facile hein parce que on a vraiment vraiment un danger et on est vraiment vraiment à la croisée des chemins alors est-ce qu'on va pouvoir échapper au crédit ici et de l'autre côté est-ce qu'ils vont réussir hein et au milieu qu'est ce qui va se passer ici sachant que moi j'avais vu une trêve voir je précédent, tirage précédent, mais euh, ça peut aller très loin. Hein. Ça peut aller très loin. Puisque vous voyez qu'on a la fusée, le doigt sur la télécommande, éventuellement le bouton rouge, avec les machines, et le téléphone. Donc les communications. Ce sont des fous. Je peux vous dire qu'ils sont des fous. Alors, ouais, on a des gens malhonnêtes. Hein. Ouais, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Les gens malhonnêtes, euh, et là, c'est bien nos sous. Hein. Hmm. On a quand même le magicien. Moi, je me demande si. Euh... Ouais, non, je vous dirai après. Je vous dirai après. Pas aller trop vite. Ici. Alors là, on a quelqu'un quand même qui va intervenir. Qui est toujours caché. Ok. Alors, un petit espoir que notre planète n'explose pas quand même. Et là, on a quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. Bah. Ça m'embête. J'aurais préféré dans l'autre sens, je dois dire. Bon. Alors, est-ce qu'on va échapper au crédit ou pas Et eux Et là. Ok. Alors, on a l'au-delà et un cadeau. Cadeau de l'au-delà. Ah, d'accord. Cadeau de l'au-delà. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'on va être sauvé par le gong, <rire> si je puis dire. Puisqu'il y a des choses qui ne seront pas permises de l'autre côté. Alors pareil, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais je dirais quand même... Et là, ça pourrait expliquer pourquoi j'ai le magicien. Alors le magicien, c'est quoi C'est à mon avis les personnes qui sont connectées ou un peu spirituelles ou qui ont des petits dons, on va dire. Qui peuvent justement euh, aller euh, un peu plus haut. Alors vous avez l'hypnose régressive, par exemple, avec Mathieu Monade, que j'aime bien. Euh, donc des gens qui ont aussi la possibilité d'avoir des informations se connectant à ce qu'on appelle la source hein. et donc ça peut nous aider au niveau spirituel à gérer au mieux la situation parce que pour moi il y a vraiment vraiment un danger ici vous voyez l'argent qui est mis dans la, la, la marmite donc il y a une dépendance hein. il y a bien une dépendance financière qui est malhonnête mais on a un cadeau de l'au-delà Donc, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Ou alors, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, il y a peut-être une partie de la population qui euh, entrera dans ce système. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un petit peu. C'est une possibilité qu'il y ait une partie de la population qui accepte ça, une partie qui ne l'accepte pas. C'est une possibilité. Ou alors, on va quand même y échapper grâce au, de, à l'au-delà. Bon. Je vous dis, c'est vraiment un, un thème qui est difficile. Je crois que personne ne peut vraiment répondre. Alors, ici, on a quelqu'un qui va arriver. Ouais. Alors, Monsieur Mystère, point d'interrogation, qui devrait nous sauver par rapport à tout ça. Donc, je vois pas la, la planète exploser. Je vois pas l'Europe exploser. Bon. Et ici? Ah, là, c'est une belle carte, ça, c'est la spiritualité. Ouais, et on a des serpents autour, vous ne voyez peut-être pas sur la carte. Donc, donc, on a aussi, par rapport à ces méchants, des gens qui sont spirituels, ici, vous voyez, et qui apprivoisent les serpents. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on a aussi des histoires de lumière. Donc, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Il y a une intervention, on va dire, spirituelle de ce côté-là et une intervention de l'au-delà de ce, ce côté-là. Et en plus, on a quelqu'un ici qui devrait éviter la catastrophe. Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas donner de nom. Mais on a quelqu'un. Petite carte pour finir, parce que je crois que mon, ma caméra va me laisser tomber rapidement. Je le sens. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir Ouais, changement. Regardez, normalement, c'est changement positif. Qui passera par des choses intelligentes ou intellectuelles ou spirituelles. Il y a quelqu'un qui va dégager, je ne dis pas de nom, et on est protégé, les amis. Bon, belle carte pour finir. Donc, on est dans la mouise, mais après un dur combat, on devrait normalement s'en sortir. Voilà, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.